Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, utiliser les informations qui sont fournies euh, par un utilisateur euh, lorsqu'on utilise un programme Python donc on va prendre un exemple tout simple voilà, Donc, là, je ferme cet onglet là, voilà, donc on a un programme Python euh, donc on va le faire fonctionner pour comprendre ce qui se passe voilà, donc c'est un programme Python qui affiche hello et qui écrit mon, mon, mon chat à deux ans alors moi, euh, l'objectif, c'est euh, « Ok, mais mon programme-là, si je l'utilise l'année prochaine, il me remarquera toujours mon chat à deux ans. » Donc on va dire, plutôt que d'écrire euh, mon chat à deux ans, de faire une affectation qui donne toujours la valeur 2 à mon chat, on va « de mon chat », on va utiliser euh, une affectation, euh, autre, mais euh, pour cette affectation, on va demander à l'utilisateur qui est en train d'utiliser le programme quelle est la valeur qui veut donner à cette euh, variable là hein? donc alors donc je vais écrire voilà là je vais commenter la ligne je ne vais pas la supprimer donc ça c'est l'affectation la, qu'on a actuellement et donc euh, pour faire ça on utilise une fonction donc qui est euh, prévue dans, dans Python une built-in qui s'appelle input donc on va dire quel est l'âge de mon chat. Voilà. question polie. Donc là, là, là c'est un outil donc qui s'appelle Input, une fonction. On lui donne un texte, donc entre guillemets double, et euh, ça va nous permettre de, de demander à l'utilisateur la valeur de l'âge. Donc on fait un run, donc il s'arrête quel est l'âge de ton chat Alors mettons, répond 3, on fait entrer, et là il écrit mon chat a 3 ans. Ok, alors déjà là, on va mettre un petit espace en plus, voilà. Euh, donc là, c'est intéressant parce que, euh, voilà, si je fais fonctionner euh, mon programme encore une fois, euh, quel est l'âge de ton chat Mettons je mets euh, 5, hop, il me répond mon chat à 5 ans. Donc ce programme maintenant, il, est, il, est, il peut être valable plus longtemps, et on, donc on recueille l'information qui est fournie euh, par l'utilisateur. Alors maintenant, on va essayer de faire un peu plus fort, on va dire, voilà, là, on nous demande l'âge, et puis là, on va écrire, par exemple, on va dire, dans, dans un an, dans un an, il y a lieu, alors, c'est pas mon chat, c'est ton chat, ton chat, alors, aura, il aura quel âge Il aura âge de mon chat, plus 1, puisqu'une année, ce sera écoulé. Donc là, on est content, on fait un run, d'ailleurs, tiens, quand on fait un run, ça, ça sauvegarde automatiquement, hein on fait un run donc hello, quel est l'âge de ton chat admettons euh, 4 il a 4 ans mon chat, je vais entrer et là, boum patatras il y a un problème, alors là il nous dit qu'il y a un problème donc là il faut apprendre à, à lire ce type d'erreur c'est un peu compliqué alors là il nous parle de concaténation entre int et voilà, donc en gros ce qui l'embête c'est ça parce que euh, âge de mon chat on essaye de lui ajouter un. Et euh, H de mon chat, bah, pourtant c'est ça vaut 4. Oui, mais quand on fait un input, la valeur qui est fournie par input c'est un texte. Ici on voit que c'est 4, mais 4 entre euh, guillemets simples. Donc un texte, on ne peut pas lui afficher un. Python il ne sait pas faire ça, donc il, il nous claque, il nous envoie une, une erreur. Alors, on va essayer de comprendre un peu mieux. Alors par exemple si je mets A égale 5, donc voilà. Si je mets A plus 1, j'ai la même erreur. Donc il faudrait transformer ce texte, euh, 5, il faudrait le transformer en, dans le type entier. Hein, pour stocker des, des informations, Python il fait un stockage avec des types simples qui sont soit entiers, soit chaînes de caractères, nombre flottant, booléen etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les entiers. Donc là, on va devoir convertir. Pour faire ça, on a une fonction qui me permet de faire ça, qui s'appelle « int ». Et là, on va lui fournir un texte. Donc ça, ça signifie le texte contenu par la variable a. Je le convertis en entier et la valeur que je en nombre entier hein, et la valeur que j'obtiens, je la dépose dans a. Donc là, si on a 5 avec des guillemets, suite à l'exécution de cette opération, on a 5 sans guillemets. Et donc là, ça veut dire que maintenant, ce nombre 5, si je lui rajoute 1, bah, un nombre auquel on ajoute 5, Python il sait faire. Donc on n'a plus d'erreur. Donc là l'idée ça va être ça, ça va être de dire euh, dans mon programme, avant de faire ça, il va falloir que je fasse une opération euh, de conversion. Donc là, plutôt qu'écrire ça comme ça, on va dire voilà, la réponse fournie par l'utilisateur, on la met dans une variable qui s'appelle réponse. Et l'âge de mon chat, on l'obtient comment On l'obtient en faisant une conversion en entier de la réponse qui est fournie par l'utilisateur. Voilà. Donc on va exécuter ça pour voir si ça fonctionne. Donc on va le dire par exemple 4. Cool. Dans un an, ton chat aura 5 ans. D'accord 4, 5. Alors qu'est-ce qui s'est passé On a une réponse, une première variable réponse qui s'appelle... Donc une première variable qui s'appelle réponse qui contient un texte, donc entre euh, guillemets simple. Et on a une deuxième variable qui s'appelle « âge de mon chat » qui est la conversion de ce texte en, euh, je vais y arriver, en nombre entier. Et donc après, on pourra faire un plus 1 et on obtiendra un résultat euh, euh, qui, euh, qui est valable une opération que Python sait faire. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. On va réexécuter le même programme. Et là, qu'est-ce qu'on va répondre On va répondre, par exemple, mon chat, il a pas... Il a un an et demi. 1,5 et là patatra, nouvelle erreur. Donc là il nous pose un problème, il dit que voilà qu'avec int avec int il peut pas en base 10 convertir 1.5 en un nombre euh, entier qui est en base 10. C'est pas possible. Alors là, ça signifie que comme le nom qu'on lui a donné, c'était c'est pas, hein, pas un nombre à virgule. D'ailleurs en Python on met un point pour faire la virgule. c'est pas un nombre à virgule. Euh, c'est un nombre à virgule, et donc on ne peut pas le convertir en entier. Alors là, pour faire la conversion, on ne va pas utiliser « int », mais on va utiliser « float », donc pour euh, nombre à virgule. On va dire le texte « réponse », on le convertit en nombre à virgule, et le résultat, on le dépose dans la variable « mon chat ». Et donc, on pourra rajouter 1 à, cette, euh, à ce nombre à virgule, hein, parce qu'un nombre à virgule, on a le droit de lui ajouter 1, ça fonctionne, Python sait faire. Donc on va vérifier si c'est OK. Alors on va dire, voilà, finalement il a deux ans et demi mon chat, et donc dans un an il aura 3.5 années, et donc il aura trois ans euh, et demi. Donc voilà, donc là on a fait un, un peu le tour, hein. donc on a demandé des informations à l'utilisateur, si on veut des textes, on peut les utiliser directement, hein, puisque Input fournit un texte, quand on veut euh, un nombre entier, il ne faut pas oublier de faire « int euh, » pour la conversion, et euh, si on veut euh, un nombre euh, flottant hein, fourni par l'utilisateur, donc un nombre à virgule, on utilisera euh, « float ». Alors c'est très important, il hein, faut bien lire les messages d'erreur, parce qu'après on s'habitue, euh, en fonction du type de message d'erreur, à comprendre euh, ce qui a cloché. Hein, et puis après, sinon aussi, il y a l'assistant de, de, de Tony qui fournit euh, des pistes de, de, de résolution. Donc, euh, bah sur ce, comme tout fonctionne bien, euh, bah je vous dis merci pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.